Hey guys, welcome, bienvenue sur... FRESH Yes, yes, yes, yes Bienvenue sur... FRESH ah là là, j'ai l'impression que ça fait longtemps, alors que non, ça fait pas longtemps du mmh. tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et le titre yes. de l'émission, c'est « Comment garder son feu ?»« yes. Comment garder yes. le feu pour Dieu ?» yes. D'autres voudraient peut-être ce titre-là, « Comment rester en feu pour Dieu okay ?» ok yes. Aujourd'hui, on va parler de « Comment garder le feu ?»« Comment rester en feu Allez. pour Dieu ?» Vous savez, dans la vie chrétienne, souvent, on peut des fois perdre son feu, on peut mmh. des fois perdre son zèle, perdre mmh. un petit peu sa passion pour Dieu. Mmh. Mais aujourd'hui, on va vous donner les clés, les astuces concrètes yes. pour yes. rester... Toute mmh. votre vie jusqu'au retour de Jésus mmh. en mmh. feu pour yes, Dieu, yes, et yes. on déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez cette émission, yes. jusqu'à votre mort ou jusqu'au retour de Jésus, vous yes. restez zélé, Amen. vous restez passionné, Amen. vous restez en feu yes. pour yes. Dieu. Yes. Et Aujourd'hui pour ce thème-là, très très édifiant, on a un public. On a un public, on oh a un public, on oh a un, public, oh un public. Oh, Vous allez voir qu'on a investi. Il y a des petites fiches. Oh, vous avez yes. vu y a des petites fiches. Wow. Wow. Wow. Fish fresh, ça change de l'iPad, ça change de l'iPad Et on a également sur le plateau, des merveilleux chroniqueurs Vous avez vu certains, sont bien en rouge, vous avez vu le thème du feu, vous avez le pantalon d'Indira, le t de Steven Bon on commence par prendre qui Ok les gens plus à l'extrémité Alors on a Donna, comment ça va Donna Ah les publics n'aiment pas trop Donna On a Jessica, comment ça va Jessica Ça va, ça va, ça va il dira comment ça va Comment ça va Ça va. Et on a la star de l'émission. C'est pas moi la star, c'est lui. C'est avec une star ici. C'est le seigneur, mais après c'est lui. On a Steven ça va, Steven Ça va, ça va tranquille. Ça va. Le, le seul garçon des chroniqueurs, ça va Tranquille, ça va tranquille. Allez, ouais. gratos. De gratos, okay. gratos. Voilà. gratos. <rire> Aujourd'hui, donc, on parle de comment garder mm. le feu pour Dieu. Et avant yeah, yeah, ça, j'aimerais qu'on puisse définir déjà, c'est quoi concrètement le feu mm. euh, Dans cette émission, on va vous expliquer ce que c'est le feu. On va vous expliquer ce qui éteint votre feu. Mm. On va vous euh, donner des astuces et des clés. Amen. Et on va à la fin passer un Let's Pray. On va prier tous ensemble yeah. et le yeah. feu mm. euh, va enveiller nos cœurs. Alléluia. Alléluia la première question que j'ai à poser c'est C'est quoi le feu Parce qu'on parle de comment garder le feu Mais c'est quoi le feu pour Dieu Qui veut commencer Le seul garçon Vas-y Moi je dirais que le feu c'est une combustion Ok attends Ok alors écoutez je leur ai dit de bien préparer l'émission De préparer des définitions C'est quoi le feu Vas-y c'est quoi le feu C'est... C'est une combustion Qui dégage de la chaleur et de la lumière donc, le feu dégage de la chaleur et de la lumière. De la lumière. Yes. Yes. Ok, d'accord, c'est ça le feu. Bon, maintenant, c'est quoi le feu pour Dieu alors Le feu pour Dieu. Vous pouvez rebondir sur ça sur le... Ouais, vas-y. Moi, ouais, je veux. Bah. Ah, vas-y, continue. Vas vas non, vas-y, vas-y, vas développe. Oh, bah, développe bah, non, bah, Ah, il ouais. y a le bounce, il y, okay. y a le bounce. Ah, il est si rouge en plus. Il est ah. rouge. Ah. Ah. Alors Non, pour moi, le feu pour Dieu, euh, c'est. Un, une passion en fait. Okay. Mmh, c'est yes. quelque chose qui consume. Ça oh veut dire mmh. ça mmh. ça consume oh là ton cœur et, euh, et en fait, bah, c'est obligé de sortir. Mmh. Et okay. il y a un verset dans la Bible qui dit, euh, il, là où Jérémie va dire, je ouais. pense, un feu que je ne peux contenir. Mmh. Un feu que je ne mmh. peux contenir. En parlant contenir. du feu qu'il a pour Dieu en fait. Yes. Il dit, c'est un feu que je ne peux contenir. Et il mmh. dit même, euh, il dit, quand je me dis en moi-même, je ne ferai plus mention de lui, il mmh. y a quelque chose dans mes os qui yes. m'oppresse, quelque chose comme ça. En gros, yes. il dit. Euh, Jérémie, ce verset-là, je ne sais plus c'est Jérémie combien. Je 29, plus, je crois. 29, mm -hmm. euh, il dit quelque chose comme en gros c'est un feu que je ne peux contenir, le feu mm -hmm. pour Dieu. Et il dit en oh, gros quand je ne parlerai plus de Dieu, mm -hmm. il y a quelque chose en moi qui ah, me dit tu as. Ouais, ouais, ouais. En gros, ah, ouais, ouais, ouais, je suis yes. tellement en feu, je suis obligé de parler de lui. D'abord, un moment, rebondir sur ce qu'elle a dit. Allez, rebondir. Mm -hmm. euh, oui. Allez, oh. ça avance <rire> On y va, vas-y. Um... Euh, en vrai, euh, celui qui est vraiment qui est en feu pour Dieu, c'est ouais. quelqu'un qui est conduit, qui mmh. est conduit, conduit par, par, Dieu. Euh, par euh, la présence de Dieu, yes. qui mmh. transporte la présence de yes. Dieu, mmh. qui dégage la puissance Mais de Dieu. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce que tu as dit là par rapport à le feu, c'est une combustion qui dégage de la chaleur et de la lumière. Mmh. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment, comment est-ce qu'on peut interpréter ça dans la vie chrétienne Quelqu'un bah, en feu mmh. Moi, personnellement, j'aurais dit que bah, c'est être zélé. Ouais. Et être zélé, mmh. c'est quoi la définition C'est euh, une affection ardente. Une affection vive. Être zélé c'est une affection ardente c'est ça Ouais en fait c'est quand vraiment Bon après ça répond pas à la question de Steven Mais amen amen amen Non mais du coup c'est pour Enfin c'est une affection ardente Pour le service de quelqu'un De quelque chose Bah du coup là dans la vie chrétienne c'est de Dieu Et en fait c'est le fait de faire beaucoup plus Que ce qui n'est est demandé Et pour revenir sur ce que Jérémy avait dit C'est que vraiment c'est quelque chose Qu'on ne peut contenir On fait beaucoup plus en fait Que ce qu'on doit faire en fait Ok donc le feu c'est le zèle Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le zèle, le zèle c'est un mot qu'on emploie pour dire quelqu'un est très motivé, mmh. yes. très dynamique, très passionné mmh. pour quelque chose. Yes. Et tu dis que le zèle, c'est une affection ardente. Mmh. Alors, yes. Ça sert que le zèle, en fait, c'est le fait d'aimer, mais d'aimer de manière ardente. On dit, tu brûles. Tu brûles. Ok. Est-ce que maintenant on peut revenir sur le yes. feu qui est une combustion qui dégage de la lumière et de la chaleur. Est-ce qu'on peut revenir dessus yes. Et quelqu'un peut faire un peu un parallèle avec la vie chrétienne bah, par, rapport, par rapport au feu pour Dieu, mm. euh, comme il a dit, un feu, c'est quelque chose qui dégage de la chaleur et de la lumière. Wow. Ouais. Et ouais. La lumière, c'est quelque chose qui attire. Amen. La chaleur, c'est quelque chose qui attire yes. et qui Amen. se propage également. Mm. Et je pense yes. que le feu pour Dieu, c'est quelque chose qui euh, attire les gens et qui les amène à rester. Parce ouais. que, Amen. par exemple, lorsqu'on fait un feu et que les gens euh, s'agroupent autour, ouais. euh, c'est pour pouvoir bénéficier de ce feu-là. Ouais. Il reste pour pouvoir bah, avoir de la chaleur mmh. comme il a dit. Et je pense que le feu pour Dieu c'est quelque chose qui nous attire et qui nous amène à rester justement accroché à Dieu. Yes. Amen. Donc le feu pour Dieu dégage de la chaleur mmh. et yes. dégage de la lumière. Ok, très bien. Mmh. Et toi tu me dis que le feu c'est la passion pour Dieu. Mmh. Mmh. Toi tu développes un peu ce que Steve a dit. Mm -hmm. Et toi tu parles maintenant que le feu c'est également le zèle et que le mm -hmm. zèle c'est une affection ardente. Mm -hmm. Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible qui parlent du feu. Il y a, mm -hmm. il y a un verset dans un Thessalonicien je crois ou deux Thessaloniciens qui dit n'éteignez pas l'esprit. Mm -hmm. N'éteignez pas l'esprit autrement dit euh, restez en feu. Yes, restez en ça. feu. Mm -hmm. Si on nous parle de n'éteignez pas l'esprit c'est qu'on peut l'éteindre mais ça. on peut éteindre qu'un feu n'est-ce pas mm -hmm. on peut éteindre feu. Il y a beaucoup de versets comme ça qui parlent un peu par rapport au feu mm -hmm. qui parlent par rapport au zèle parce que ce que Dieu attend de nous c'est que nous soyons en Feu C'est qu'on soit en feu. Yes. Dieu ne veut pas... Euh, regardez même, on va aller un peu plus loin. Il euh, y a un verset comme ça qu'on aime beaucoup et qu'on connaît tous. Euh, c'est dans, dans Apocalypse combien Apocalypse de 4 3 de 3-16. Non, 2-4 c'est... Ah, ce que j'ai contre Il toi. Il faut qu'on ait une Bible vrai. sur Fresh. Euh, apocalypse de 4, c'est, euh, c'est, euh, ce que j'ai contre, contre toi, c'est tu as vraiment ton premier amour, ta, Mais Apocalypse 3, 16, c'est ça, mmh. Jess yes. Ok, Apocalypse 3, 16, c'est, euh, parce que tu n'es euh, ni froid, oh. ni, ni chaud. Non, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède. Non, ni froid, ni bouillant. Euh, tu es tiède, je te vomirai mmh. Et on a dit quelque chose un jour, c'est que Dieu n'attend pas de nous qu'on soit chaud mmh. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui My a God. chauffé oh. Je me soit bouillant, quelqu'un yeah. de bouillant C'est quelqu'un qui est en train de okay. chauffer Quelqu'un qui est froid pour mm. Dieu, bah, c'est quelqu'un qui est froid. Mm. Quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui était chaud mais qui s'est refroidi. Mm. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui a bouilli et qui maintenant, bah, voilà, tu fais bouillir et ensuite mm. voilà tu prends tu prends maintenant ça. ton plat et tu vas le manger, mm. il est chaud. Mm. Mais quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un mm. qui est sur le feu. Mm. Oh yeah. C'est ça, et c'est ça que Allez, Dieu attend de nous, c'est qu'on soit sur le feu Allez. en train de bouillir. Allez. Dieu Allez. ne cherche pas une génération, euh, une génération tiède, une génération d'à peu près. Dieu veut une génération de bouillant. Et pour continuer sur le feu, il y a un verset que j'aime bien dans Luc 12 Luc 12, 49, euh, le Seigneur va dire ça, Jésus va dire, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Oh oh il est venu pour oh libérer un feu oh C'est ça, c'est ça. Oh bah ouais, ça. Mmh. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment... Euh, nous devons réellement être bouillants pour le Seigneur. Yeah, il est rappelé, est Et est Dieu ça. veut des gens bouillants. Mmh. Dieu ne veut pas des gens de... J'ai même remarqué dans l'histoire avec le Seigneur, à travers la parole, ouais. que le Seigneur aime beaucoup le feu, même quand il est parti rencontrer... Euh, euh, Moïse? Ouais, <sussurent> oh, c'est ah ah, ah un buisson ardent. Mm -hmm. Regardez bien, ah, bah tiens, c'est oh, très. Wow. Allez, ah, bénisse. Mm -hmm. Regardez bien, le buisson ardent. Euh, Moïse va marcher comme ça, et euh, il va conduire, voilà, les brebis de son père, ta ta ta ta ta ta ta, exode 3. Et Moïse va tomber devant un buisson ardent. Et il va dire quelque chose, il va dire, <final Butt recreance> il va dire. Bon, ça arrive de voir un arbre qui brûle, enfin bon, ça arrive. Bon, C'est pas pour mais à l'époque, je sais pas, peut-être dans le désert, peut-être Bon, en vrai, non, parce que. Pas forcément, je ne pense pas, mais il dit quelque chose. Il dit c'est un feu qui ne se consume point. Autrement dit, le buisson brûlait, mais la ouais, lorsqu'un arbre brûle, bah à un moment donné, les, les, les feuilles, elles ont brûlé, on passe à autre chose, ouais, quoi. Tu vois, genre, il reste que de la cendre. Mais il dit c'est un buisson, c'est un feu qui ne se consume point. Ouais. Autrement dit, le buisson ardent, c'est ça qui a attiré Moïse, c'est qu'en fait, il brûlait, mais ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. pas. Et c'est ça que Dieu attend de nous qu'on soit yeah. des buissons ah, ardents. Yeah. ne s'arrête pas de brûler. Enfin, yeah. À 10 ans, on brûle yeah. comme à 20 ans, comme à 30 ans, yeah. ça ans. Il y a beaucoup de personnes, Simon, qui disent que oui, euh, bon, ils sont zélés, c'est des jeunes, tout ça, tout oh, ouais. ça. mais mmh. God, n'était pas jeune, il était en feu pour ah, Dieu. Moïse 80 ans, il était en feu pour ah, Dieu. Alors. Abraham avait son temps passé, il était en ah, feu pour ah, Dieu. Alors. Le Seigneur Jésus avait 30 ans, il était en ah, feu ah, pour ah, Dieu. Alors. Pierre était, était, pas jeune, il était en feu, feu pour ah, Dieu. Ouais. Ah, plein de personnes n'étaient pas jeunes, étaient en feu pour ah, Dieu. Élie n'était pas jeune, il y avait ah, plein, plein qui étaient vieux, mais qui étaient en feu pour Dieu. Yes, c'est ça. Le feu de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. En fait, c'est vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur. Et en fait, ça ne dépend pas de, de ce qu'on est, ça dépend pas mmh. de l'âge qu'on a, ça dépend pas d'où on vient. Ouais. Mais une fois que ce feu-là te localise, peu importe où ouais. tu es, yeah, yeah, yeah. Euh, ça oublie tout en fait tes caractéristiques. Ça, ça, ça, ça. Ça. ça oublie tout. Ça. Mmh. Ce matin, j'étais en train de, de, de regarder un témoignage d un, d un, d un, d un, de quelqu'un qui s'est converti, n'est-ce pas D'un ex-délinquant. Ex mmh. Et, euh, et euh, je me reconnaissais beaucoup dans, dans son témoignage. Vous voyez, il parlait beaucoup de, de choses mauvaises, de vente de drogue, d'un mmh. bon nombre de choses, tout ça. Mmh. Et euh, il disait quelque chose, il disait. Il y a un changement que Dieu seul peut opérer. Amen. Ah, yes. Et j'aimerais parler à chacun d'entre vous, chers internautes, et vous dire cela. Vous savez, euh, il y a des choses que vous pouvez changer par vos forces. Mm. Il y a des choses que vous pouvez améliorer par vos forces. Mm. Mais il y a un changement qui n'est produit que par ah, le feu de Dieu. Yes. J'aime yes. quelque chose, c'est que tu dis que le feu de Dieu, euh, c'est une combustion. Mm. Mais le feu de Dieu, toi, tu as dit que c'est quelque chose qui consume. Mm. Qui consume tout ce qui est mauvais. Amen. Le feu de Dieu va venir et la va consommer ah, yes. yes. en vous tout. Tout ce qui yeah. est mauvais, va brûler en vous enfin, tout ce qui est de l'iniquité, tout ce qui yeah. est mauvais, va brûler yeah. en vous tout ce qui est mauvais, tu est as dit que ça. le feu c'est la lumière, mais la lumière éloigne les ténèbres, yeah. hein, vrai, et le feu vient brûler l'amour pour le monde, yeah. le feu ça. pour ouais. Dieu vient brûler l'amour pour le péché, le ouais. feu pour ouais. Dieu vient brûler tout ce qui n'est pas ouais. de Dieu, ouais. Amen. Purifié, en fait. le, feu, le feu de Dieu, wow. purifie, le feu purifie. Ouais. En, en fait il, il enflamme ce qui est bon et il yes. rejette tout ce qui est mauvais, et il n'y a rien en fait qui peut céder sur son passage, il rafale tout c'est vrai qu'il y a un truc avec le feu, je vais te laisser, mais il y a un truc avec le feu, c'est qu'en fait, le feu brûle tout. En fait, le feu, rien ne peut résister au feu. C'est que là, on met ta main, tu mets ta main, au début ça va chauffer un peu, mais à terme, ta main, elle va fondre. c'est ça. Rien ne résiste au feu, le feu purifie. Elle a dit que le feu rafale. Et le feu peut te pousser. Je sens qu'on aura une émission numéro 2. Yeah. Tu yeah. Yeah. une série de 10 émissions. Yeah. Vas-y. Le, le zèle, le zèle, comme elle a dit euh, Donna, ouais. le zèle te pousse à, faire mm. à, à, à, à dépasser tes limites, à mm. dépasser tes limites, à faire mm. plus que Qu ce que, que te... tu pensais pouvoir faire. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je me souviens que quand on évangélisait, on était ouais. rempli de zèle, on mm. faisait des choses. Non. Que, mm. que en fait, si tu n'étais pas, en fait, tu ne ferais pas. Voilà, c'est ça. On t'amène des rocales. C'est ça. On te dit va là-bas. On ouais. t'insulte, mais tu restes là, c'est pas grave, grave. et ça. tu continues mmh. à faire. Mmh. C'est voilà. un feu qui est bizarre, yes. je tiens après ça on de donner la parole à Jessica. Ici, mmh. si on ne parle pas d'un feu dans l'âme, un feu humain, mmh. on ne parle pas mmh. ici d'une motivation. Yes. Mmh. Okay. Ah oui, parce qu'il faut définir en le feu. Ça. On ne parle pas ici de euh, « Oui, moi j'aime Dieu, hein, non mmh. Dieu, mmh. moi j'aime venir à l'église, hein. j'aime aller dans les réunions, moi j'aime regarder Fresh. » On ne parle pas de ce feu-là. Mmh. On parle d'un feu dans notre esprit, un feu. Qui yes. n'est pas humain, qui mmh. n'est pas logique mmh. Qui n'est pas un feu dans l'esprit Qui n'est pas logique en fait mmh. C'est un feu yes. qui nous pousse à faire des trucs bizarres yes. Qui nous pousse à faire des trucs, à faire des trucs vraiment bizarres mmh. Regardez, il y a une femme euh, qui avait une perte de sang dans mmh. la Bible depuis des années <rire> Autrement dit, elle avait des règles douloureuses Mais vraiment, bah, perdu du sang quoi bon, Je ne yes. suis pas gynécologue, je ne me connais pas plus que ça Mais c'est juste qu'elle avait une perte de sang, ce que la Bible dit mmh. Elle était... Euh, elle souffrait, elle yes. souffrait. Mais il y avait Jésus qui était là, Jésus était entouré de foule et de foule et de foule et de foule de people, de personnes. Mm. Et Hallelujah, l'anglais. La et... la <rire> Et, et ce que la dame va faire à la perte de sang, c'est qu'elle va se frayer un ah chemin. Yes. Euh, euh, elle a vu une perte de sang, peut-être mm. qu'elle avait des taches sur ses habits, peut-être mm. qu'elle était considérée comme impure, comme ça, ça. peut-être mm. qu'elle va dire, ah berk mm. Mais mm. elle est passée entre My les God. personnes, yeah. elle s'est yeah. frayée un yeah. chemin, yeah. entre des centaines de personnes, entre Allez, des milliers yeah. de personnes, yeah. et elle a réussi à toucher le oh. pan de sa robe, oh. elle a réussi à toucher le oh. vêtement de Jésus. Qu'est-ce qui l'a poussé mm. à se frayer un chemin le, le feu, feu pour yeah. Dieu Elle s'est dit, ah, je vais être guérie c'est ce dont on parle. C'est ça c'est comme tu as dit, c'est vraiment un feu qui est dans l'esprit, c'est pas dans l'âme parce que le feu dans l'âme c'était un tiens préciser déjà l'âme c'est quoi L'âme c'est la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5:23 que que le Dieu de ta sanctifie tout votre être, esprit, âme et corps. Bon, le corps très rapidement qu'est-ce que c'est C'est ça, c'est ça. L'âme qu'est-ce que ça on va pas la complication mais l'âme c'est votre intelligence, c'est vos émotions par exemple. Steven et moi mettons on est en conflit, on est énervé l'autre. Je brise au nom de Jésus. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est notre âme qui, qui sent cet énervement-là. Mm, yes. euh, voilà, euh, euh, je sais pas, moi, j'aime le chocolat, c'est mm, mon âme. Mm, vous voyez. Mm. Les goûts, tout ça, euh, les émotions, l'intelligence, mm, c'est là. Et l'esprit, c'est cette, mm. en mm. cette partie de vous qui entre en contact avec Dieu. C'est cette partie de vous qui entre en contact avec Dieu, cette partie de vous qui... Bah voilà, vas-y Jessica, donc on parle d'un feu dans l'esprit Yes, dans l'esprit, parce qu'en fait le feu dans l'âme, c'était mmh. un feu pendant un moment C'est une, une, en fait. une motivation C'est une motivation, mais en fait le feu dans l'esprit c'est vraiment euh, une éternelle mmh. insatisfaction ah. C'est-à-dire oh. oh. encore plus mmh. Et ça nous pousse vraiment à Je poser des actes, à chercher Dieu, mmh. à yes. faire des mmh. choses Vraiment c'est un feu qui nous bouge, t'arrives pas à, à être qui... tranquille en fait C'est un feu yes. qui nous bouge et... Mm et je me souviens d'il y a quelques années, je vais donner la parole il y a quelques années, le sœur a commencé à me parler euh, de quelque chose, il m'a dit fais attention parce que euh des fois certains euh, euh, croient être dans le feu alors qu'ils sont dans l'effervescence. Mmh. Il faut faire attention. L'effervescence, en fait, yes. il y a beaucoup de gens qui sont en feu, donc toi, tu, tu suis le move, en fait. Mmh. Mais tu n'as mmh. pas expérimenté toi-même le feu, Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas seulement vivre selon le feu des autres, mmh. mais il faut vivre également selon ton feu mmh. à mmh. toi, mmh. avoir ton expérience, ta rencontre, mmh. ta vie de prière qui te procure ce feu-là. Mmh. C'est ça, il faut ton feu à toi. Yes. L'effervescence, c'est... Parce que nous sommes dans un, dans un temps où le réveil est là, mmh. plein de gens vont se convertir. Tiens, mais fais ah. attention à ne pas être dans l'effervescence, mmh. à ne pas suivre Jésus simplement yes. parce que les autres le suivent. Non, yes tu dois base. le suivre parce que mmh. tu es en feu pour lui. Oh, yes. yes. yes. yes. yes. C'est ça, yes. ça mmh. Dona. Exactement. Et bah, du coup, bah, l'apôtre Paul en parle dans Matthieu 4, 18. Math euh, le Jésus, le Jésus. Euh, oulala, Ouhlala, la photopale <rire> oh, que je me suis Paul dans ma chérie, pas là okay. Paul, on parle de Galat combien uh, 4, 18, ouais. si je me trompe mm. pas, si je me trompe pas. Ouais. Et en fait, il dit clairement bah du coup aux personnes euh, que en fait, ne soyez pas zélés quand je suis là uniquement, mais mm. soyez constamment zélés. Yeah. Wow, ouais, bah, le Seigneur nous dit clairement en vrai, hein, le zèle, c'est un commandement parce que mm. la Bible nous dit dans Apocalypse 3, 19, ouais. « et donc du zèle et repends-toi. toi mm. Et en fait, c'est de l'impératif. Et mm. du zèle et même dans et du quand ouais. il nous demande de, de porter les, les chaussures du zèle, enfin ouais. du zèle du, d'évangile, du, ouais, du voilà, c'est mettez, c'est l'impératif. Et du coup, comme tu l'as dit, en fait, on doit pas se conformer aux autres, mais on doit se conformer à notre propre expérience, yes. en fait, yes. à notre propre feu À notre en fait. propre expérience mmh. avec Dieu, à notre mmh. propre yes. feu. Yes. Et mmh. des fois, Dieu peut... Par contre, faut, faut, faut bien nuancer, des fois, Dieu peut faire quelque chose, des fois... Euh, des fois, regardez bien, des fois, admettons, il y a un feu de camp, mmh. ok mmh. Et euh, toi, tu veux créer ton feu de camp là-bas à droite. Des fois, ce que tu peux faire, c'est prendre un bois, mmh. mettre okay. le feu et après mmh. allumer mmh. ton yes. camp. Donc yes. des fois, Dieu te met en contact de deux personnes en, qui ah. ont un vrai feu mmh. pour mmh. te yes. contaminer, yes. yes. c'est pas quand on parle de l'effervescence, c'est pas de ça dont on parle. Mmh, Mais on parle ça. de juste faire semblant. Non, non, tu dois avoir ton feu. C'est quelque chose en toi qui doit dois rencontrer. Cela doit bah. être là. Yeah. Yeah. Oui, déjà. C'est ça qui est bien avec le feu, comme tu as dit, c'est que s'il y a un feu de camp et que toi, tu veux ton feu, bah, tu as mmh. juste à aller dans le feu de l'autre. Mmh. Et ce que j'aime bien avec le feu, quand on disait tout à l'heure que euh, rien ne peut résister à ce feu, c'est que celui qui, a, qui est enflammé peut mmh. enflammer d'autres. Yeah. Celui oui. qui est enflammé oui. peut enflammer oui. d'autres. Et avec ce, cette... Enf... Euh, comment on dit En Avec... fait, si tu es enflammé ouais. par quelqu'un d'autre, tu prends ce feu-là, mais ensuite, quand tu vas faire ton propre feu de camp, mmh. bah, il va grandir. Mmh. Ouais. Et oui. d'autres reviendront oui. même pour en être enflammés Et je pense que c'est ça qui, qui... Ça, ça doit se passer dans ton cœur, en fait. Mmh. Les gens sont enflammés, etc. Tu, bah, tu profites de ça, mmh. Dieu permet oui. que tu profites de ça, et ensuite, il attend de toi que tu ailles encore plus le mmh. chercher oui. dans ton cœur. C'est... Oui, j'aimerais vraiment rebondir sur ce qu'elle bah, a dit. Euh, elle a dit euh, que, euh, toi aussi, ce que tu as dit, en gros, que quelqu'un connaît en feu, ouais. qu'il faut être en contact avec... Et tout à l'heure, on a dit que euh, le feu aussi, c'est euh, dégage de la lumière. Ouais. Mm. En fait, quelqu'un zélé peut conduire ouais. quelqu'un d'autre aussi. Yeah. Ouais. Ouais. Ouais. Mais non, quelqu'un zélé peut conduire quelqu'un d'autre, mais surtout les personnes qui sont suivies, ce sont les gens zélés. Oh, yeah. les, les, les, wow. les chrétiens qui sont suivis, yes, ce sont les gens yes. zélés. Ah, tu, yes, yes. tu es un leader, tu es chrétien, tu veux être suivi par des personnes, tu veux conduire des personnes, tu dois être zélé, sí. tu dois être en sí. feu yes, véritablement. Ça, yeah. Je te le dis, parce que yeah. les gens suivent la lumière, ah, et la lumière c'est le feu. Ah, ah, ça. Ça. Avant l'électricité, ah, avant ah, les ah, boutons, c'était le feu. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas d'électricité, à l'époque de Moïse, personne ne connaissait l'électricité À l'époque de Moïse, la lumière c'était yeah, le feu, c'était yes, yes. le wow. feu et tu apporteras mm. la lumière lorsque tu seras en feu oh là là là. Vous êtes la lumière du monde, mais la lumière du monde c'est des gens en feu. Yes. Des gens yes. feu, des gens qui portent le feu Amen. Des gens qui portent le feu, des gens qui portent mm. le feu, c'est ça non Donc être en feu pour Dieu, c'est être passionné pour Dieu, yes. c'est être zélé pour Dieu, maintenant euh, on va vous partager un peu notre expérience mm. sur comment est-ce qu'on a fait nous-mêmes pour éloigner de nos vies. Mm. Les choses qui... Mm. contaminaient notre feu. Yes. C'est parti maintenant pour Storytime. Guys, de retour donc De retour sur Storytime on parle un peu ici de comment... Enfin, on parle un peu ici, on parle même clairement, c'est le titre de l'émission. Yes. Comment garder son feu pour Dieu yeah. Comment rester en feu pour Dieu Amen. Et c'est la partie 1, parce qu'on aura plusieurs émissions, yeah. parce que je sais que c'est un thème qui... Oh my God, God c'est un thème, la un la thème la yeah. qui parle beaucoup, c'est un thème qui parle beaucoup. Et là, en fait, dans cette petite partie story time, on va raconter un peu euh, euh, comment est-ce que nous-mêmes, on a fait pour pour rester en feu pour Dieu, mm. et qu'est-ce qu'on a éloigné de nos vies Parce que, avant même de, de, de, de vous laisser raconter vos story j'aimerais qu'on parle des eaux qui éteignent le feu. Mm. Oh. Ah ça Ah oui, les, le feu est éteint par des eaux. Yes. Et j'aimerais qu'on parle de ces eaux-là, qu'on puisse les localiser, parce qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Yes. On ne peut pas... Si tu prends un donyprin, Prince, que tu as mal à la tête. Mais si tu ne sais pas quelle maladie tu as, tu ne sais pas quel médicament prendre. Et là, avant de, de vous donner les astuces pour rester en feu, mm. et pour garder votre feu, il faut d'abord, en fait eh bien tout simplement connaître en fait quels sont les, les, les, les, les, mmh. pro les problèmes, mmh. identifier quels sont ça. les problèmes. Yes. Et donc là, la première question que je vais poser, c'est selon vous, qui veut commencer, quels sont les eaux qui éteignent le feu Oui Moi, je dirais euh, les mauvaises compagnies. Ok, mmh. les mauvaises compagnies mmh. et, euh, éteignent le feu. C'est ça. Non, frère, les mauvaises compagnies n'éteignent pas le feu, les mauvaises compagnies prennent ton feu, ouais. tu vois. Ah. Donc, ton, et mettent un peu dans l'eau, mmh. Oh. <rire> Et ils avalent. Voilà ce que font mmh. les mauvaises compagnies. Ça. Ah, ça. Les mauvaises relations. C'est terrible. Amis. Tu sais, hier, j'étais en train de. Je parlais avec quelqu'un euh, euh, euh, à, à propos de, de quelqu'un que je connaissais à l'époque. Il était vraiment tellement zélé. Mmh. Je me disais, waouh. Et au final, aujourd'hui, cette personne est devenue un peu tiède à cause mmh. des mauvaises compagnies. Mmh. C'est ah terrible, hein ah, terrible. terrible. Donc, les mauvaises compagnies, qui veut, qui veut bounce les mauvaises compagnies. Bah moi je dirais en fait que, euh, bah, comme un jour t'avais dit, nous sommes la somme des personnes que nous côtoyons. Mmh, ça. Et Exactement. le problème c'est quoi C'est que si nous on est en feu et qu'autour on a des gens qui sont comme de l'eau on va dire, ouais. euh, on, tôt ou tard en fait il y aura une incompatibilité. Ouais. Et si nous on les enflamme pas, c'est eux qui vont nous éteindre. Et je ça. pense que oh. quand yes. on n'a pas des personnes autour de nous qui nous aident et qui nous boostent à entretenir notre mmh. feu, tôt ou tard il s'éteint. Maintenant j'aimerais dire quelque chose par rapport à l'eau, quelque chose c'est que euh, c'est vrai que euh, il faut pas en fait lorsque tu en feu il ne faut pas aller vers l'eau Sinon, tu vas t'éteindre. Mm, yes. Mais maintenant, même si le diable envoie de l'eau, tu mm, peux rester en feu. Il y a Amen. un passage que j'aime bien dans 1 dans, dans Roi 19, si je ne me trompe pas. Mm. Euh, le prophète Élie va défier yes. les prophètes de Baal. Mm. Et le prophète Élie va dire au prophète de Baal la, la, la. On va voir oh. si votre Dieu Baal. Ah. Les prophètes de Baal, c'était des gens qui servaient un démon qui s'appelait Baal. Mm. Il disait que c'était Dieu, ok Baal. Mm. B-A-A-L. Et le prophète Élie servait l'éternel, le seul vrai Dieu, Yahweh. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Qu Only one. Il s'appelle yes. Yahweh. Yes. Et Yehovah. Les autres oh, ben. sont plus. Bref. Ils sont plus que morts, c'est une musique. Les autres dieux sont plus que morts. -qu voilà. morts. <rire> voilà. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est Yahweh, Amen. Yehovah, Yehoshua. -e. Yes. Et un jour, le prophète Élie va donc défier les prophètes de Baal. Mm -hmm. Il va leur dire, OK, vous dites que votre Dieu-là est vrai. OK Il n'y mm -hmm. a pas de problème. Mm -hmm. Il va dire, OK, prenez, prenez un taureau, <tousse> tuez-le et posez-le sur un hôtel. Mm -hmm. Pas l'hôtel... Euh c'est pas l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel, vous voyez, un hôtel, bon, des pierres et on met un sacrifice dessus. Yeah. Les prophètes de Baal font ça, Elie fait ça également. Mm. Et euh, le prophète Élie dit, dit au prophète de Baal, bah maintenant, si votre dieu est le vrai dieu, mm. appelez le feu, que le feu puisse descendre. Mm. Et les prophètes de Baal vont être là, vont dire, ok, mm. ils vont appeler le feu. Le midi arrive, il n'y a aucun feu. <rire> et là, Eli va commencer à se moquer de. Et vous irez lire, c'est vraiment marrant. Il va dire, mmh, bah, ouais. il va dire textuellement, il va dire, bah quoi, votre Dieu est en vacances. <rire> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Yeah, yeah, yeah. Vous avez, yeah. vous avez <rire> ça non <rire> yeah. Il va leur dire, yeah, yeah. votre Dieu est en vacances. Euh, il dit, votre Dieu est peut-être, peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il mmh. se repose, peut-être qu'il dort, je ne sais pas. Prenez Eli, my God, ça, je me rends compte que l'humour n'a pas été inventé en 2020. Et les preneurs de Baal vont être là. Et la Bible dit qu'ils vont même se faire des incisions sur le corps. en gros, ils vont se scarifier pour pour appeler leur Dieu là. Rien ne va se passer et là maintenant le prophète Élie va dire bon maintenant c'est à mon dieu de se Yala. manifester. et là il va dire vous savez quoi si je fais tomber si je, si je demande à dieu de Yala. faire tomber Yala. le feu maintenant c'est trop facile il mm. va dire mm. mettez de l'eau oh, sur le taureau là sur oh le sacrifice et mettez de l'eau tout autour les prophètes de Baal vont venir, vont mettre de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau maintenant le prophète Élie va dire éternel si je suis si je suis un vrai prophète si je suis un homme de dieu que le feu puisse descendre et le feu de dieu va descendre il va même consommer les prophètes de baal parce que le consume toute tout, tout impureté yeah. Yeah. et yeah. il yeah. va consumer cela. Qu'est-ce que j'aimerais dire yeah. par là, c'est que euh, c'est vrai que si on veut rester en feu, il faut pas aller vers l'eau, mm. mais c'est pas parce que maintenant le diable envoie de l'eau mm. ou que yes. le diable euh, pose de l'eau à côté de toi que yes. ton feu va yes. s'éteindre. Yeah. Le feu duquel on parle est un feu surnaturel. Ah, yeah. Si elle est surnaturel, est il est surnaturel, c'est qu'il est sur qu la nature, il est, est au-dessus de l'eau. Yeah. C'est un feu qui va durer, donc ces eaux-là de qui on va parler, les mauvaises compagnies, tout ça, vous mm. pouvez passer au-dessus yeah. de cela. Donc, les mauvaises mmh. compagnies, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les balayer. Il faut couper. <rire> faut couper yes. Il faut couper. Yes. Guys, yes. les mauvaises compagnies, il ne faut, il faut pas hésiter. Il ne faut, mmh. mmh. faut pas être demi, c'est ça, ça. Yes. L'apôtre Paul disait bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent mmh. les bonnes yes. C'est Et on sait vraiment que à force de, de, de, de, de, de, de marcher avec des mauvaises amis, bah, tu les ressembles, en fait. Mmh. Ok, j'ai une question à te poser. On va aller dans ton témoignage. Euh, tu fumais, tu fumais, tu médavais mmh. Comment tu as commencé bah, les mauvaises compagnies. Tu traînes avec des gens qui le faisaient mmh. C'est voilà. tout. C'est toujours comme ça. Tout. Tout. Le vol, tout ça. Le vol, tout ça. Tout mmh. est comme ça. Mmh. Et maintenant, le feu pour Dieu. Tu traînes avec des personnes qui, qui, qui, qui, qui éteignent ton feu. Mais il va mmh. s'éteindre, en mmh. fait. Mmh. Il faut changer totalement son mmh. entourage. Yeah. Yeah. On a fait des émissions, vous les trouverez en replay sur euh, yeah. la chaîne YouTube Évangile mmh. TV. Avec qui tu marches yeah. Yeah. Avec yeah. qui tu marches. Mais les ça. mauvaises compagnies comptent les bonnes mœurs. Mais on peut maintenant changer ça. Si les mauvaises. Les bonnes mœurs, c'est les bonnes habitudes. Mœurs, c'est Si les mauvaises compagnies comble les bonnes mœurs les bonnes compagnies améliorent les mauvaises yeah. mœurs c'est ça c'est ça alors il faut traîner avec des gens en feu yeah. yeah. c'est ça non Amen. exactement moi personnellement bah, ça a été mon cas <rire> ouais. enfin au début de ma vie chrétienne j'étais euh... en fait enfin j'avais le zèle mais après il partait directement j'avais des... des mauvaises compagnies et en fait ma croissance avec Dieu je voyais qu'elle est... Elle était restée bloquée parce mmh. que bah j'évoluais pas mmh. et en fait j'ai fait cette prière à Dieu je lui ai dit Seigneur vraiment bon je veux grandir avec toi mais toutes les compagnies que j'ai, toutes les fréquentations, je te les remets entre tes mains. Mmh. En fait, j'ai vu une amie partir, deux amis, trois amis, quatre amis. Et en fait, j'ai vu bizarre. vraiment tout un tas d'amis. Et en fait, même des personnes avec qui j'étais les plus proches mmh. sont parties. Et au début, c'est comme si j'allais avoir mal, mais c'est comme si le Seigneur m'a dit que c'est pour c'est pour toi en fait, c'est pour mmh. que tu puisses grandir Amen. et en fait le résultat bah là en fait bah si c'était à refaire bah, bah go en fait Amen. Tu le referais, Amen. tu yes. le referais. Maintenant on ne parle pas maintenant d'être de, de, seul dans votre coin comme non. ça et de, non. le non. feu c'est la chaleur et c'est la lumière Amen. le but c'est que des personnes viennent autour, Amen. viennent vers vous, viennent rencontrer celui qui a produit ce feu là Amen. mais ce qu'on dit c'est que avant que vous puissiez attirer ces personnes là il s'agit d'abord de chercher à entretenir son yes. feu et d'avoir des bonnes Amen. compagnies vous devez avoir des bonnes fréquentations. Et moi je pense que c'est important aussi bah, d'analyser son cœur mmh, par exemple wow. elle, elle s'est posée elle a prié elle ouais. a dit seigneur il faut enlever ce qui est mauvais en ouais. fait mmh. et je pense que c'est bien d'analyser son cœur parce que comme on a dit le feu c'est dans l'esprit le feu c'est dans le cœur ouais. et du coup il faut voir en fait dans mon cœur qu'est ce que j'aime qu'est ce mmh. que j'aime qui m'éloigne de mmh. dieu et c'est ces eaux là en fait qu'il faut localiser yes, et il yes. faut prendre euh, il faut prendre le feu il okay. faut il faut il rafaler ça il faut prendre il faut il faut rafaler ça et même c'est par amour pour eux aussi wow. parce wow. que si euh, nous-même non nous, nous... tu les aideras jamais voilà, oui. ça. voilà des fois c'est des, des fois il euh, y a un passage comme ça dans la parole Jésus va dire quelque chose il va dire euh, il va dire dans peu de temps vous ne me verrez plus mais plus tard vous me reverrez mm. quelque wow. chose comme ça et en fait des fois il faut avoir ce comportement là avec ses amis du sens yes. où euh, je prends du recul Amen. pour aller moi-même grandir. Comme ça, mm. quand je reviens, yes. j'impacte vos vies. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Yes. C'est ça, n'est-ce pas ah oui. mm. C'est comme euh, tu es dans, une, de, de, de, es dans un groupe, il euh, n'y ouais. a que des personnes de, euh, qui ne s'en sortent pas, ouais. mais toi, tu, tu recules, tu prends pas Et les gens disent, oh là là, ils se prend pour qui ils traînent plus avec vrai nous. Vrai. Mais alors que toi, en fait, tu prends du recul pour aller toi t'en sortir. Et quand tu t'en... Peux... Mm. <rire> Attends. <rire> tu ne peux sortir ceux qui ne s'en sortent pas que celui qui est sorti C'est ça, ça en fait ça. Donc toi tu t'en sors vrai. Et une fois que tu es sorti Tu mmh. peux aller les chercher pour en sortir mmh. C'est comme un jour tu disais, euh, ne peut faire la différence que celui qui est différent. Mm. Mm. Et mm. Je pense que c'est important des fois de savoir prendre du recul Amen. pour pouvoir mm. grandir et ensuite aller impacter les personnes. Amen. Et même eux ils seront impactés quand ils verront notre évolution, oh, notre wow. changement. Amen. Et c'est ça aussi qui va les amener à s'intéresser à ce qui ça. nous a changé. Amen. Et donc, même mm. ne peut réveiller que celui qui est réveillé. Ne peut enflammer que celui qui est en feu. Yes. C'est ça. Mais pour être en feu, il ne faut pas que ton feu soit contaminé. Yes. Yes. Donc, euh, donc, prends du recul sur les mauvaises compagnies. Yes. Développe yes. ton feu quand te meutes. Monte, monte, monte, monte. Amen, et quand tu amen. retournes au contact de ces eaux ton feu est mmh. tellement le roi ton yes. feu est tellement fort que rien du tout yes. et des fois les mauvaises compagnies ça peut être des chrétiens oh, ça c'est terrible ah, c ça c'est terrible oh, oh, ça c'est terrible oh, oh. l'habit ah, ça. Ça, ne fait pas le moine l'habit euh, ne pas toujours, hein. ah. <rire> La bine fait pas le moine et le moine ne prie pas toujours l'habit ne fait pas le moine et le moine n'est pas toujours très spirituel non non non même des fois il faut prendre des distances c'est possible des fois qu'il y a des chrétiens un peu un peu un peu un peu il faut des fois, tu peux prendre des fois des distances pour après venir les impacter. Okay. C'est ça. Après, on n'exhorte pas à voilà, maintenant, être comme ça dans son coin. Non, non, non, non. On exhorte juste à grandir toi-même pour, pour ensuite allez. aller donner ce que tu as reçu pour ensuite. C'est ça. Il y a quoi d'autre comme haut? qui est Moi j'aurais dit aussi euh, les épreuves et les persécutions. Mmh. Les épreuves et les persécutions, mmh. wow, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la foi à cause de, ah, oui. à cause de bah, des épreuves et des persécutions. Ça, c'est-à-dire que tu es là, tu es zélé, tu cherches mmh. Dieu et après tu vois que par exemple on te persécute ou que il mmh. y a des domaines dans ta vie dans lesquels tu n'avances pas trop mmh. et tu dis ouais mais finalement est-ce que ça en vaut vraiment mmh. la peine mmh. Et ça vient comme créer une sorte de découragement mmh. mais ce qui alimente le feu c'est la foi et le découragement mmh. c'est le contraire de la foi. C'est vrai que mmh. c'est vrai, c'est très bien ça ce qui alimente le feu c'est mmh. la foi. Mmh. Mais le découragement c'est de la foi, donc mmh. ça fait diminuer le feu. Mmh, C'est pour ça que, euh, qu'est-ce qu'il faut faire du coup Bon déjà, je vous conseillerais d'aller regarder en replay l'émission SOS, je suis persécuté, mmh. l'émission yeah. de frères ah sur man. la chaîne YouTube, Évangile TV, en replay. Mmh. Et quoi d'autre Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ces situations-là Les situations où on est persécuté. Moi, je pense qu'il faut, euh, faut prendre... Euh, bah avoir confiance en Dieu tout simplement ouais. parce que Jésus Amen. nous avait prévenu qu'on serait persécutés Amen. et Amen. juste prendre la parole, voir que bah, Jésus l'avait dit, donc c'est normal, si je c'est un, bon voilà, un bon signe, mais c'est vrai c'est bon c'est pour ça, qu'il faut lire la parole, parce que des fois tu mm. vis des choses, mm. tu lis la parole, t'as la façon que Jésus t'avait prévenu, mais tu dis mm. mais si j'aurais lu, lu ça avant, j'aurais mm. compris, il dit vous mm. inquiétez pas, vous serez persécutés, ta ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde, autrement dit, les gars, vous inquiétez pas, tenez bon, le monde voyera, mais moi aussi on ta ta vous voyez, donc, voilà. <rire> voilà. Et il oui. y a d'autres aussi qui éteignent le feu. Ouais. Bah, ça, ça vient un peu en, en lien avec les ouais. persécutions, mais des fois, ce n'est pas que de ça. Mais je dirais euh, les mauvaises pensées. Les mmh. mauvaises pensées. La mmh. mentalité que tu avais avant de mmh. rencontrer mmh. Dieu. Ouais. Des fois, c'est le manque de confiance en soi. Ouais. Tu te dis, yes. mais est-ce que je suis vraiment digne de continuer à avancer mmh. avec Dieu wow, enfin, vrai vrai ça. En fait. mmh. Ou peut-être, non, en fait, avant, j'étais, je sais pas, j'étais un voleur. Peut-être qu'en vrai, bah, je devrais rester dans ça, etc. Mmh. En fait, les mauvaises, bah. Les mauvaises pensées d'avant. Les mauvaises mmh. les mauvaises pensées d'avant peuvent venir et peuvent éteindre notre feu. Mmh. Peuvent et éteindre notre feu. J'aimerais vraiment rebondir sur ce qu'elle a dit. Mmh. Bah, la dit. la Bible dit. Il rebondit beaucoup. Le... <rire> C'est mal ce frère rebondir. <rire> la, Bible... la Bible dit renouveler votre intelligence. Voilà yeah. yeah. se transformer par le reman d'intelligence. Mmh. C'est tout. Voilà, yes. Amen. Là il s'agit de passer du temps avec Dieu, de passer mmh. pour que ces pensées-là puissent mmh. être... yes. garant. Yes. Yes. Voilà être yes. renouvelé tout simplement. Mmh. Et est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose qui éteint mmh, le feu wow. Moi j'en ai un bien, vas-y. Moi j'ai bah, par exemple la paresse. La paresse. La paresse, bah, la Bible va dire dans Romains 12, 11, ouais. si je ne me trompe pas, enfin, la Bible dit clairement que ne soyez pas dans la paresse mais ayez du zèle. Mmh. Si, si la Bible dit ayez du zèle mais n'ayez pas de la paresse, ça ouais, veut dire C'est que, que le... c'est deux contraires. Yes. Et du coup, moi, personnellement, la paresse, ça a été quelque chose de compliqué, dans le sens où ça a éteigné vraiment mon feu. Par exemple, des fois, tu as la flemme de prier, etc. Et en fait, je me suis dit que bah non, il ne faut plus que je sois dans la paresse, mais il faut que je me conforme à la parole. Et voilà, j'ai commencé à me discipliner. C'est comme ça qu'on s'en sort. paresse ne peut s'en sortir que celui qui s'en sort, en fait. En fait, c'est vrai que la paresse vient. et En fait, la paresse, c'est vraiment le contraire du feu, en fait. Le feu, c'est quelque chose en mouvement, c'est quelque chose qui progresse. C'est ça, parce que vous savez que le feu, si, le feu commence à brûler un arbre, il brûle un deuxième, un yes. troisième, le feu est progressif, ça, est alors que la paresse c'est resté statique, mmh. c'est vrai, il faut savoir se faire violence, en Amen. fait. Amen. il faut savoir Amen. se faire violence, Amen. et j'aimerais terminer avec les eaux qui éteignent le feu avec le monde et l'amour mmh. du monde, Amen. le Amen. monde et l'amour du monde, frère et soeur vous savez, je, moi personnellement je pense qu'il y a un petit problème là dans, dans notre génération, c'est mmh. le monde et l'amour du monde, on n'est pas assez Amen. radicaux, Amen. le problème c'est que si t'es pas radical mon frère, ton feu va s'éteindre ah, en fait, ça, ton feu ça, va s'éteindre, on, on blague des fois avec des principes, on mmh. essaye maintenant de trouver des excuses, j'ai entendu mmh. des gens dire dernièrement que non, euh, les musiques du monde c'est pas mal, tant que ça rentre pas dans ton esprit, <rire> euh, <rire> Frères et sœurs, il faut être carré. Déjà, Amen. le mot musique du monde. Déjà, il y a monde dedans. Déjà, il y a monde dedans. Musique du monde. Mais c'est la musique du monde Écoute, la musique du royaume, musique du royaume. Donc, euh, il faut être radical. L'amour du monde et le monde tue votre feu pour Dieu, éteignent votre feu pour Dieu. Sincèrement, l'amour du monde et le monde éteigne. Il y a un contraire et un contraste clair entre le feu pour Dieu et le... Le feu pour Dieu, c'est l'amour pour Dieu, en fait. Il y a un contraste entre le feu pour Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde. En fait, yes. quand tu peux pas être tu peux, pas être, tu, euh, tu peux avec pas être entre les deux. En fait, si tu entre les deux, tu seras tiède. C'est ça être tiède. C'est t'aime le monde, tu es, mmh. es un peu chauffé par mmh. le monde et t'es un peu chauffé par... Le monde, c'est l'eau. Euh, Dieu c'est le, le feu. feu, du coup il y a un mélange, oh t'es tiède au final, es entre les deux, es tiède. Sauf ça. que Dieu nous appelle à être bouillant, être ouais. à 100%. Et si tu nous regardes et tu n'es pas encore bouillant, il s'agit de prendre une décision. Ouais. Il s'agit ouais. de prendre une décision et tu dois analyser dans ta vie tout ce qui est du monde et tout ce qui ouais. attaque ton feu pour Dieu. Ouais. Tout ce qui attaque ton feu pour Dieu. Euh, et je sais très bien que si on est là tous les cinq là, on est là, euh, on met la dernière musique de, de je sais pas moi, de... de, de dis moi quelqu'un. De quoi on Non, non d'un rappeur mondain, je sais pas, par exemple. Booba. De Booba, par exemple, on est là comme ça, notre feu pour Dieu va prendre un coup, mmh. vous comprenez mmh. Pourquoi Parce que dans ces musiques-là, c'est l'amour du monde qui est partagé. Mmh. Est mmh. Certains vont dire « Oh là là, ça ne change rien, ça ne change rien, ça ne change mmh. rien ». Non. Peut-être pour vous. Moi, personnellement, mmh. ça a tout changé. Amen. Amen. Euh, l'amour du monde est prêché dans ces musiques-là. Yes. L'amour du monde. Alors que pour, dans les musiques chrétiennes, c'est l'amour pour Dieu. C'est yes. le feu pour Dieu qui est prêché. Yes. C'est le bien. zèle pour Dieu qui est prêché. Mmh. Yes. Tu es là, tu adores, tu te rappelles de ce yes. que c'est. Regarde, quelle adoration comme ça en tête qu'il aime bien, qui chante dans moi. Je veux Jésus. Quand qui y a une adoration en tête, c'est si <rire> vous C'est quoi ça, les, vrai. les yeux fixés vers toi. Voilà, les yeux fixés vers toi. Je... Bon, la Jessica, la chante, la chante la bien, toi. Mais... Les Je yeux fais fixés fais vers toi. Mes, mes problèmes autour de moi mmh. de pour t'adorer, mon roi. roi. Mmh. Être guidé par, par toi. toi. Voilà, si euh, euh... <rire> tu <rire> Voilà, Regardez bien. Les yeux fixés vers toi. Mmh. Ici, tu es en train de dire à ton âme Je suis fixé vers da toi. Joue mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. T'es en train de dire cette ton roi. Wow, es son wow. yes. Yes. Bon mmh. euh, être son serviteur. C'est quoi après? Être ah. guidé par toi. Adoré, adoré. Être... voilà. Qui est notre adoration comme ça? Nous euh... oh, non, non j'en sais rien. Oh Mon cœur dira Vas-y. Mon cœur dira... Quoi d'autre non. Jésus, Jésus est son nom Alléluia. regardez Mon cœur dira, tu es en train de dire ici, mon cœur restera yes. consacré, mon cœur restera consacré. Alléluia. Alléluia. Et les musiques du monde, enfin il n'y a pas que les musiques du monde mm. qui sont qui sont bizarres, des fois il ça peut être des films, mm. des fois ça peut être des mm. séries, il y a des séries mystiques guys mm. mais, des, mais des fois aussi c'est même pas, c'est l'excès en fait, ouais. dans le sens où il ouais. y a une oh. série, bon, elle n'est yes. pas si terrible que ça, mais parce que tu la, tu la saignes, tu, tu es mm. tout le temps dessus mm. et tout, tu oublies même de prier, tu ne lis mm. pas la parole Voilà, balle, non genre, en fait c'est ouais. le, le déséquilibre aussi, voilà, le déséquilibre. Mm. les excès, le manque d'équilibre peut, peut, peut, peut impacter yes, votre feu Donc voici un peu les autres, quelqu'un, une dernière le péché ouais. le pé Oui. Quelqu'un dernier rôle, s'il vous plaît C'est vrai, mais moi, le péché est causé par ces eaux-là Ouais. ouais. Mmh, moi, j'aurais dit le manque euh, de régularité dans notre communion avec Dieu. Le manque de régularité, ok. Wow. Si on vient alors maintenant... Ah, je change de fiche. Ah oui, oui, vous croyez ouais. pas ouais. Fresh Investi. Alléluia ouais. euh, On change de fiche. Comment garder son feu wow. oh. Comment garder son feu mm. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire cela. J'aimerais qu'on parle d'un principe. Vous savez, lorsque euh, vous, allez, euh, vous allez laver des vêtements, mm. les vêtements sont, euh, sont mouillés. Mm. Et ils sont mouillés où va l'eau <rire> <rire> Où va l'eau Dans la machine, fin... Dans la machine, non. non. Euh, Sur les vêtements Dans l'air, c'est-à-dire bah, Elle s'évapore. Euh, l'eau ah. s'évapore. Ah. Comment l'eau fait pour s'évaporer Parce qu'il y a de l'air. A... Non le temps Non, oui, le temps, c'est-à-dire La chaleur. C'est la chaleur. Yeah. En fait, si vous voulez, un vêtement est mouillé. Mm -hmm. Et admettons, tu mets un vêtement à étendre dehors. Mm -hmm. Et lorsqu'il y a du soleil, yes. eh bien, l'eau qu'il y a dans le ah, vêtement va monter. Mm -hmm. Parce que euh, le feu enlève l'eau, en fait. Yeah. Yeah. Et j'aimerais yeah. vous dire cela c'est qu'il y a un feu qui peut yeah. consumer toutes yeah. les eaux. Allez. C'est clairement bizarre comme phrase. Il y a un, un, un feu qui peut consumer l'eau. C'est bizarre. Oui, bizarre. Parce que le feu normalement est éteint par l'eau. Mais bizarre. le feu de Dieu peut consumer les ah, eaux. Oui, oui, oui, et, oui. Oui, oui. Oui, oui. et il y a un feu pour Dieu. Et c'est ce feu-là par dont on parle à la fin, on va prier. Et oui. on croit que ce feu-là va remplir vos oui. oui. cœurs véritablement. La Alors oui. comment est-ce qu'on fait pour garder son feu, pour rester en feu, pour avoir oui. le feu? Steven. La vie de prière. La, la vie de prière. On y va, allez on la y va. On y va. Non mais développe, développe vas-y. La vie de prière, avoir vraiment une relation réellement... Une Amen. relation avec, avec Dieu, prier Constance. tous les jours. Yeah. Guys, yes. une yes. des clés pour rester en feu tous les jours, c'est yeah. de prier yeah. tous yeah. les yeah. jours. Yes. La yes. prière, c'est comme euh, une étincelle qu'on allume. Mm. Vous voyez matin, vous êtes là, Shadarababa, tu ah. allumes yeah. une étincelle. Yes. Yes. contact de la présence de Dieu, contact yeah. de la parole de Dieu, contact de l'adoration, yes. yes. toutes yes. ces yes. choses-là, le feu va commencer à monter. Yes. Yes. Ça me rappelle un verset euh, mm. dans deux chroniques, chapitre 7, dès le verset 1, Ouais. La Bible va dire que lorsque Salomon eut Fini de prier, ouais. le mmh. feu de Dieu descendit. Mmh. Ou le feu descendit. Mmh. Lorsqu'il eut fini de. Ah oui, mmh. pour les holocaustes. Yeah. Lorsqu'il eut fini de prier, le feu descendit. Yeah. Guys, yeah. il y a un lien clair entre la prière le et, le et, et le feu. Yeah. Un lien clair entre la prière et le feu. Yeah. Une des clés pour rester en feu, c'est la vie de prière. Yeah. Je crois que notre génération doit arriver à un niveau de maturité où on prie tous les jours. Yeah. On doit, vous savez, euh, ça peut être compliqué de prier tous les jours. Oui, mais bon, voilà, j'ai oublié, ou voilà, j'ai un peu la flemme. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence, il faut être ça. mature. Et la maturité, c'est ne pas faire ce que j'ai envie, mais c'est faire ce qui je doit, je doit être fait. Voilà, il faut se faire violence. Amen. Ça arrive à monde de se réveiller le matin, tu as x y chose dans ta tête, mais tu sais que tu dois prier. Amen Quoi d'autre Alors on y va, comment garder son feu De la même manière, pour continuer, de la même ouais. manière qu'un feu, il faut remettre du bois à chaque ouais. fois. Allelu je pense que l'une des manières d'entretenir son feu, c'est de nourrir le feu, mm -hmm. en fait. Wow. Par différentes choses, la peau de parler du bon régime alimentaire spirituel, ouais. le fait de passer du temps dans la prière, ça peut être l'adoration, la, la parole. La l'adoration, oh, yeah. la parole. Peut-être une prédication. Yes. Euh, par exemple, moi ce que je fais c'est que vous allez dans ma voiture, vous appuyez sur Pip, euh, le, le. la radio, mm. et vous allez voir que j'ai un un CD de confession d'un mm. homme de Dieu. C'est vrai que dans la voiture, j'entends. J'entends. Mm. Euh, ah new. bon, j'entends ah quelqu'un te confesser la parole de Dieu, mm, ta ta ta ta ta. Ou dans ma voiture, je mets tout le temps des adorations, des yes, prédications. Ah il y a ah par exemple moi des prédications que j'ai. C'est, je sais que je la mets, je vais. Vous ah ah ah. voyez, et Il faut que vous ayez ça, ah il faut que vous ayez votre filon d'onction. Qu'est-ce que yes, c'est yes. le filon d'onction en deux mots? C'est ce qui t'a mis à prier. Allez, trois mots. Qu'est-ce que c'est le filon Regarde. Qu'est-ce que c'est, Donna C'est ce qui te pousse à prier. C'est ce qui t'entretient ton feu. C'est ce truc-là lorsque tu l'entends, lorsque tu le vois, ton feu. Qu'est-ce qui se passe Toi, c'est quoi ton filon d'onction Là, en ce moment, c'est la déclaration. La déclaration, tu es là au nom de Jésus. Je déclare et ça, ça te zèle. C'est quoi ton filon d'onction En ce moment, le parler en langue des autres hommes de Dieu. Le parler en langue des autres c'est quoi L'exercice du ministère L'exercice du oh. ministère mm. Toi c'est quoi Jessica Moi c'est le fait de, de penser en fait à ce que Dieu veut faire dans ma vie oh. À ce que oh. Dieu veut faire dans ma vie yeah. Ça c'est vraiment ça C'est vraiment, vraiment vraiment très très bien yes. Il faut que vous ayez votre fil en sur, Il faut que vous y penser, Il faut mm. rester en feu mm. yes. Qu'est-ce qu'il faut aussi S'entourer de personnes en feu oh. ah. S'entourer yes. mm. de personnes Guys il yes. y a un passage comme ça Dans 1 euh, dans, dans, dans, dans Samuel mm. euh, le, le, le, le, le roi Saül Qui n'était pas encore roi à l'époque mm. euh, Va croiser une troupe de prophètes mm. Et la Bible dit qu'il euh, va croiser une troupe de prophètes, il va marcher avec des prophètes, l'onction prophétique va tomber sur lui, wow. et la Bible va dire... Les gens vont le voir prophétiser, le, le roi Saül, et vont dire, mais Saül fait-il fait partie des prophètes mm -hmm. Et en fait, Saül n'était pas prophète, mais parce qu'il a traîné avec des prophètes, yeah. il a commencé à être prophétique. Wow. Vous, devenez, vous devenez ce que les autres sont, ceux avec yeah. qui vous traînez. Yeah. Traînez avec des gens en feu, entourez-vous de personnes en feu. Dans votre église locale, si vous êtes jeune, allez vers les jeunes en feu. Pas bah, vers les jeunes cool seulement, parce que des fois le chrétien cool, il coule gens en feu, yes. allez vers les gens en, en feu, feu. Attachez-vous avec les personnes yes. en feu, traînez avec yes. les gens en feu yes. euh, Moi personnellement dans ma conversion, Steven, on traînait tous les gens en feu Là on traînait tous ensemble, yes. Et on alimentait yes. le feu ça. On yes. priait, yes. on se voyait pas pour faire les commérages mm. Mais on se voyait pour prier yes. C'est ça qu'il faut là, là. Qui d'autre Allez mm. Comment, Comment garder son feu Moi, je dirais se donner, avoir des objectifs en mm. fait, c'est donner des petits défis, genre euh, ouais, je peux pas dormir sans avoir fait, sans mm. avoir mm. mis combien de versets, je ne sors pas ouais. si je n'ai pas prié, mm. je ne ouais. voilà. Ça c'est très bien, ça, ça c'est vraiment ton délire, ça les objectifs en mm. les, ça c'est très très bien, c'est très... je ne dors pas tant que j'ai yes. Et... En fait, c'est un combat entre toi ouais. et toi. Ouais. Ça. Et ça garde le feu. Et au final, en fait, il y a un goût dans ça. Goût et goût je pense ça. que plus tu fais ça, plus t'es en feu. Et plus t'es en feu, plus t'as envie de faire ça. Et du coup, ça se finit jamais. Ça ça se finit jamais. On va dire aussi un autre moyen... Un autre moyen... Guys, regardez tout ce qu'il y a du monde. Couper. Mmh. Yes. Euh, moi, des fois, vraiment, je veux pas être extrémiste par rapport à ça, mais mmh. je crois que, en fait, si on veut rester en feu, Amen. il faut. Vous savez, guys, il n'y a pas de demi-feu et de feu. Soit ça brûle, soit ça ne brûle pas. Soit ça brûle, soit ça ne brûle pas. Soit ça fait augmenter le feu, soit ça ne le fait pas augmenter. Il n'y a pas d'entre deux. Mmh. Et je pense qu'il faut des fois analyser et il faut des fois couper court. Des fois, il y a des chrétiens qui connaissent toute l'actualité des des, des des rappeurs mmh. mondains, Mais non, n'écoutes pas la musique du monde, mais tu, tu connais toute leur vie. C'est bizarre. Mmh. Non, bizarre. il faut prendre une décision. Va connaître la vie des de Dieu Amen. va connaître la vie des hommes de Dieu Exactement. va non il faut euh, couper court avec yes. tous les trucs qui au fond de ton cœur tu sens c'est bizarre mmh. il faut et quand je dis ça je vous invite à, à réfléchir dans votre cœur à qu'est ce qui peut être bizarre quel lien mmh. je peux encore avoir avec le monde mmh. et lorsque tu repères ça tu coupes moi je m'en souviens que j'avais coupé bon ça peut paraître bizarre mais moi je m'en souviens qu'en 2017 j'avais coupé Snapchat. je vous demande pas de faire ça mmh. j'avais dé désinstallé depuis là j'ai plus euh, pourquoi Pourtant, en 2021, mais j'ai coupé. Pourquoi Parce que il euh, y avait des trucs, des fois, bizarres dessus. Et, et voilà, et je me suis dit, non, allez, je passe trop de temps dessus. Et je me suis dit, allez, arrête de passer le temps dessus, Rémi. Mais voilà, je me suis dit, au lieu d'être là comme ça il me parle à moi-même, allez on coupe, allez Amen. on coupe. Et ma vie yes. va très bien depuis hein, ma yes. vie va très très bien. Yes. Il s'agit d'être radicaux, bon, Amen. garder Amen. les réseaux, mais d'être radicaux, Exactement. radicaux. Mm. Et par exemple sur les réseaux, prêcher Jésus, ça c'est un moyen aussi de garder son feu. C'est un moyen de garder son wow. feu parce que Amen. tu t'obliges à être en feu parce que ah. tu vas afficher le feu aux autres. Ah. Ah. Ah. Qu Qui d'autre a un truc pour garder son feu Un dernier truc. Bah tout à l'heure il a parlé de la discipline, le fait d'être discipliné. Mm. Bah tout à l'heure je parlais de la paresse, vraiment se faire violence c'est prendre une décision. Amen. Amen, amen. amen amen On était vraiment allaités amen. Décision, ouais. amen Amen Amen Amen Amen Exactement ouais. Pour, Pour rebondir sur ça aussi euh, C'est important de protéger son feu ouais. Ouais. Parce que par exemple bah, Par exemple je prends l'exemple de Colanta. Euh, des fois <rire> <rire> que On du coup qu'il a l'exemple dans la parole que que des fois, en fait, ils dorment pas pour veiller sur le feu. Et le feu oh. C'est ça. Et le truc, c'est quoi C'est que si on n'est pas sans cesse à protéger notre feu et qu'on mm. va juste aller voir à droite ce qui se passe, mm. le feu yes. risque de s'éteindre. Mm. Et le on voit sans cesse de être des yes, gardiens yes, yes. de notre vie. Ah. Ah. Oh. ça c'est quelque chose de très très précieux ce qu'elle vient wow. de dire. Il s'agit de protéger son feu. Mm. Mm. Il faut le protéger, il faut le couver, mmh. il faut faire attention à celui-ci. En fait, lorsqu'il y a des choses un peu bizarres, tu dois dire non, ça, ça va affecter mon mmh. feu. Yes. Si ça affecte mon feu, ça va affecter moi. Mmh. Je veux pas que ça m'affecte mmh. moi. J'ai un appel, Amen. je dois aller quelque part avec Dieu, Amen. je veux plus de Dieu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh. hallelujah. On fera une partie 1, bah c'est là. Une partie 2, une partie 3, peut-être yes. qu'après même on continuera parce qu'il y a tellement mmh. de choses yes. à yes. dire. Donc, mmh. euh, Toutes les prochaines émissions, vous verrez le titre « Feu » c'est la suite de cette mmh. série-là. Mais yes. J'aimerais qu'on puisse rapidement prier ensemble, j'aimerais qu'on puisse juste déclarer euh, qu'on est en feu pour Dieu. Il y a mmh. une des clés aussi pour rester en feu pour Dieu, c'est mmh. le confesser. Mmh. C'est mmh. confesser, je suis oh en feu. Alléluia. Je suis en feu. Mm. Est-ce que là vous êtes, chers internautes, et même nous tous, est-ce qu'on peut tous fermer les mm. yeux Et j'aimerais qu'on puisse tous déclarer ces quelques mots pour un petit let's pray. J'aimerais qu'on puisse tous déclarer ces quelques mots. Je déclare au nom de Jésus, je je au nom de Jésus, Jésus que je suis en feu pour Dieu. Je déclare au nom de Jésus déclare déclare que, que rien ni personne, personne ne va éteindre mon feu. Je suis zélé, amoureux, passionné de Dieu, de sa parole, de sa parole. De sa présence, de sa présence, présence. Je déclare au nom de Jésus, je que, nom de que, Jésus je suis, que je suis embrasé, embrasé, embrasé, rempli, rempli d'un feu, d'un feu, qu'aucune qu eau qu ne, ne pourra éteindre. Je suis, je suis consacré. Consacré. Enflammé. enflammé, enflammé je vis, je vis pour, Dieu, pour Dieu. Pour Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À amen. amen. amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen. On aimerait euh, vous dire que vous allez être en feu. Croyez-le. Yeah. C'est que aussi, il faut le croire. Hein. Amen. Il faut croire qu'on va soir. être en feu. Croyez-le que vous allez être en feu. Amen. Sachez que c'est possible. Et à partir de cette émission, on déclare véritablement tous ensemble que vous allez le rester tout au long de votre vous allez être en feu, Amen. vous allez être embrasé, vous allez être motivé. Et si Amen. jamais euh, vous regardez cette émission et votre feu s'est un peu éteint, sachez que c'est pas grave, le Seigneur vous aime véritablement. Relevez-vous guerriers, relevez-vous soldats, Amen. ravivez la flamme de l'esprit qui Amen. est en vous. Priez un bon petit coup et, et, et le, feu va, <rire> le feu va redémarrer. N'hésitez pas à partager cette émission, je pense qu'elle va bénir plein de gens. N'hésitez euh, pas à chaque fois lorsque vous regardez une émission évangélique, euh, oui, une émission d'évangélique TV, mais une émission fresh également. Mm. Il y a l'Instagram de Fresh qui s'affiche juste maintenant, vous pouvez aller vous abonner. N'hésitez yes. pas à prendre l'émission, à la partager sur Instagram, Amen. sur Snapchat, ça peut bénir des personnes, Amen. ça peut vraiment bénir des personnes. Amen. En tout pas. cas, on vous aime, guys. Amen. Que le sang vous bénisse, quelqu'un veut dire un dernier mot Soyez en feu, fire que soyez en feu. Fire que soyez feu. stay... Non, c'est pas fresh, stay fire, fire